Yo les soldats, c'est Ipex, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Hell Let Lose, et plus particulièrement sur le front de l'Est à Stalingrad. Je suis en compagnie de Cap Crisax et je vous ai fait un petit montage d'une partie jouée en live. Bon visionnage. Bon les amis, hein, Stalingrad n'est pas super bien optimisé. Étant donné que je stream en même temps, j'enregistre et tout ça avec le jeu, ça risque un peu de freeze. Là pour l'instant, ça peut aller. De ce côté-là, on voit vraiment les bâtiments, tandis que quand on joue euh, de l'autre côté... Donc côté euh, allemand ruines, ouais. On se rend pas compte en fait de, de la ville quoi Ah Un petit blindé russe ouais, ouais, je un, Juste lire. un tout petit hein. On va visiter un petit peu Stalingrad les amis Non je rigole on va rejoindre ouais. notre leader Allez, bah, il, est, il est en train de visiter avec nous si <rire> J'arrive j'arrive alors, si jamais cette vidéo sort sur YouTube, euh, sachez que le petit nuage que vous voyez sur la carte, euh, c'est pas comme ça dans le jeu de base. Hein. C'est juste, euh, comme là je suis en live, c'est pour éviter le stream hack, c'est-à-dire que pour éviter que des personnes de l'équipe adverse qui sont sur mon live puissent donner les positions de nos garnisons et avant-postes. Donc euh, voilà. Salut Polo, c'est une map récente euh, Oui, oui, oui, elle est sortie il y a quelques semaines. C'est une des dernières maps... Euh... En fait lors de la release de de Hell, Let Il y avait deux maps euh, sur le front de l'est Kursk ou Kursk je sais pas comment on prononce Et Stalingrad Sur ma droite très longtemps Ouais j'ai de lui il y, a, il y a aussi des défauts sur... C'est quoi ça a, Sur le train, dans le train, derrière le train il y en a un C'est toi qui arrose là Ouais c'est moi, il y avait un ah, ami ouais. qui m'attendait Oh je suis mort, il y en a vous voyez des gens qui traversaient en dessous des wagons là Y'en a d'autres juste derrière le mur. Ah merde, ouais, au, contact, oh, au niveau, niveau des, des, wagons des wagons aussi. aussi. Une grenade, je crois, sur ma gauche. Non Bah ouais, il était pas trop loin là. Ah, y'a un, me y a un mec qui m'a spoté là, il est là-bas là. -bas, je, là. Euh, je ouais, je smoke et. Et je tue Je vois personne ouais. pour l'instant. Nord-ouest, y'a y a de l'infanterie. Hein. L'allemand, oui, ils est dansaient l'allemand. J'ai à gauche. Sur mon ping là ils ont un... Merci. Ils ont un avant-poste. Ouais, Juste sur mon ping ah ouais, c'est pour ça qu'il me tire dessus. Ouais, ouais. Oh, je vais crever dans pas longtemps. Hein. Oui, berger, j'avais aussi une boîte et un euh, Ah, ils vont me chercher, hein, ils vont me chercher. Si je... Ah ouais, j'ai tombé, c'est Ah, si t'arrives à Mréche, je vais les poser un appel à l'autre côté des bois. Ah, ça brille trop de partout, j'ai l'impression que à cause de ça aussi. Euh, Vas-y, je te suis, tu me dis où Ok, je traverse. Oh là là, le nombre de voies ferrées. Oh ouais, ouais, c'est pire que Merde. Putain, c'est quoi cette gare C'est la gare Montparnasse ou quoi ici Là -bas, il là-bas, en il encore là-bas, sur ping Bien joué chef Il à traverser là à l'époque, et puis ouais, c'est vrai Ah, ouais, ah faut claquer des smokes hein Ah mais déjà ils avaient une arme pour, pour deux Je <rire> posé ma notre... 4 cartouches par chargeur ou je sais plus combien 4 ou 5 De quoi Le fusil anti-char Ouais ouais Ouais, ouais mais il euh, faut... Les jours, quand même. Il faut taper dans le cul quoi ouais, Ou bah, viser ça, euh... Ouais. La tourelle ou... Ouais sur le côté ouais Oh là, regardez, une machine peut-être. J'aimerais bien rester 2 secondes là pour observer un peu la, la map là. J'ai peur de mourir, hein, je me cache pas, mais. Vas-y, moi je me mets là, je me pose. Il a fait du gros taf. Hein. Attends-toi ah, les tirs, Ah, ils viennent de ah, tomber, Merde. <rire> bon, bah. Ben, ben... de quoi ça Euh. C'est euh. Ah, regarde, regarde, regarde, ça part ça Regarde, regarde Regarde euh... Oh putain, t'en as pris une Ah non, c'est pas toi Non, c'est pas moi, c'est ah, pas moi, c'est pas moi Spawn en ingénieur. Regardez pète, euh, -là. Oh là là c'est magnifique Et ça ça nous frappe à nous ça Oh la vache oui, Oh regardez ça pète. ça pète Ah j'avoue c'est propre je vais, euh... Ah ouais, attends et moi j'arrive avec la DP, je les nettoie, regarde. Les derniers survivants ils vont mourir. Donc, par contre on est un peu en oh, oh putain <rire> Eh <rire> hey putain Chrisak t'es chaud en plus <rire> On est tous chauds je crois ouais, ouais. Vas-y je descends là parce que là c'est trop spot Il smoke à la fenêtre là j'ai le marqueur ça rush ça rush ça ah, push Là, les amis mmh, c est c est ça c'est de capturer les traverser, de leur faire attention oh ça frise de ouf ouais de ouf quand ils se pointent c'est ouais. ça chill barrez vous quoi quoi quoi, quoi ça chill C'est quoi la. Ça pète quand et.. Ouais si vous êtes que ça va pas me péter dessus. Ah ouais bombardement. Ah oh, c'est derrière moi en plus. Ah. Oh je me suis fait TK J'ai peur de marcher maintenant moi. Pourquoi y'a un mec qui chouine là Sur ta gauche c'est le avec hein. Ah ok, y'a tout le monde. Ok reçu. Ah euh, putain. Euh Vers notre garni a des sur les pings Ouais j'ai mis le marqueur aussi. Le frise que j'ai eu lors du premier shoot. Il y a un mec qui arrose notre baraque là. Il y a Et un camion qui, qui vient là, de là Ah, il y a un camion. J'entends un camion aussi, mais je le vois pas. T'en ma pose le camion T'en marque Ah ouais Ah non, j'arrive trop tard. Face de toi sur la gauche. Il vient de rentrer en ville ou il s'éloigne de la ville Ah, il est devant, ouais Derrière toi, peux que ça va arriver Ouais, ouais, ouais je corps. sais, je sais, mais attends, j'ai tellement de frisques. que... Ah, c'est horrible. Ah, Un deuxième allemand! Un allemand! L'appel, s'il vous plaît! Un troisième allemand! Putain, faut que je me soigne. C'est sur ma position! Je suis mort. Bah, tout seul, en fait. <rire> J'ai encerclé. Bah ben oui, on est tous morts Il y a un char pour monter par Bouge bouge Tibet bouge bouge bouge Putain. Comment oh, ça va ça vient pas vers moi, oh, j'ai eu peur J'ai cru que les bombardements ils se dirigeaient vers moi Putain ah, c'est dommage que ça soit pas fluide là, parce que c'est super beau là Enfin c'est relatif ce que je dis, hein. c'est pas... Et moi je dois voir un, un paysage exploser comme ça, mais c'est beau en, en tant que graphisme et tout ça. Allez, on va caper. Oula. Vas-y je vais là-dedans. Je sais pas où ça se passe, je je hauteur du coup je crois en toi Doc il y a des mecs là haut il y a du monde sur le hauteur sud-ouest Et Sax regardent regarde euh, sud-ouest euh, là. Je suis désolé. Attends deux secondes. À côté de moi ou Ah t'inquiète, t'inquiète, j'arrive. T'inquiète, à côté de moi. Je peux je peux côté de moi. Il va prendre une deuxième. Ouais, je sens. Ouais, j'arrive là, de je de suis de derrière. Merci de ouais, d'être Monter à l'échelle mais y'a même pas d'étage en fait <rire> T'es pété Mais je me décale Oh mais c'est compliqué ah, si, C'est toi qui es à côté de moi okay. Et gaffe y'avait du monde euh, ah ouais. sud-sud-ouest Oh putain, je suis déjà derrière toi j'en ai plus une Ah ouais Médic ah T'es en attaque là Ouais ouais Je vais essayer de trouver la PPSH après Non, vous l'avez entendu ce petit ding, Ça fait plaisir. C'est le meilleur son sur le jeu, hein. le ding. <rire> C'est du Medine Raider Orchestra. pas. Ah ouais. On les voit, on aussi. Hop. Un PPSH avec le chargeur de drum. Oh Bon bah là tu peux aller à l'assaut hein. toi tu peux rush hein. Ah ouais bah là je vais... Ils m'en poups la bayonette à l'avant là et hop Un <rire> <Bye. rire> Ok je suis, on est que deux sur le point Super C'est cool, Là ils sont en train de bombarder là ça y est Il y a moyen de monter ici je crois ça, Faut pas que ça nous tape dessus hein Iri, elle a l'air de, de bien faire son job, trop putain. Quand même assez proche. Ah elle est proche du truc là, ouais ouais. Il doit y avoir un peu de PK là, <rire> je dis ça mais. Ouais c'était dur. Là. Alors, on va faire un bon là. Cette maison sur le ping elle est blindée. ça cape filles. bien là, ça cape bien Ouais bah là on est à la moitié, voilà Il y a l'air d'avoir du monde par là Oh mais non, non. Je Oh j'ai pris la oh, même balle toute Putain, on a pris quoi nous L'avion oh, non J'ai pris une balle et il est après En plus j'avais des... Hey, heureusement qu'il y a personne qui est venu sur notre corps, j'avais dégoupillé la grenade Oh non <rire> <rire> Bien -ce joué C'est bon, c'est fini bon, bon, bon, C'est bon, bon, bon, la win je tout oh, fini, Ah là, bah GG GG, bah cool Une petite victoire Dommage que ça frise autant mais sinon c'était sympa Donne les points, là là, clique sur les points Ah t'es où t'es où Caprizax Tiens je t'ai mis une étoile c'est ça Voilà, c'est ça ouais de perso, on va quand même regarder les statistiques J'ai tué 12 gars, je suis mort en soi Bon j'ai un ratio positif c'est déjà ça <rire> Oh <rire> le pauvre Vinch il est mort trois fois par ma par moi Bah écoute c'était sympa Bien sympa cette petite game sur Stalingrad. Je sais pas si on sortira la vidéo sur YouTube parce qu'étant donné que ça freeze et tout ça, mais j'aimerais bien parce que j'ai pas montré cette map et on y retournera quand ça sera mieux optimisé. Mais bien sympa